Hey Salut à tous, voilà une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me turlupine un petit peu en ce moment. Je sais pas si vous, vous aimez beaucoup l'univers de Star Wars, mais moi j'aime énormément. Et il se trouve qu'il y a quelque chose dans cet univers-là, en rapport avec les mots de la langue française, donc de la traduction française qu'on a faite de, de ce mot-là, puisque vous avez vu le titre de la vidéo, donc vous savez très bien de quoi je vais parler, qui m'a toujours un petit peu turlupiné. Parce que j'aime bien dire « turlupiné ». C'est vrai que je me suis toujours demandé, depuis que je connais la version originale de Star Wars, pourquoi est-ce qu'en français on dit « sabre laser » et pourquoi est-ce qu'en anglais on dit « lightsaber ». Je me pose cette question, puisque « lightsaber » en anglais, ça veut dire « sabre de lumière » et « sabre laser », c'est pas tout à fait la même traduction. On aurait pu simplement le traduire en « sabre de lumière » ou sabre-lumière, alors oui c'est vrai on pourrait dire que sabre-lumière ça sonne beaucoup moins bien que sabre-laser, l'image qu'on peut recevoir de ce mot est quand même beaucoup plus claire pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers de Star Wars que euh, sabre-lumière de lumière, ou sabre-lumière quand on parle de sabre-laser à quelqu'un ça fait tout de suite penser à une arme futuriste qui est capable de faire beaucoup de dégâts, qui est capable de rivaliser contre beaucoup de choses, c'est beaucoup plus logique, et beaucoup plus clair on va dire que sabre-lumière, sabre-lumière c'est un truc qui fait de la lumière, euh, le mot lumière a une connotation beaucoup moins puissante que le mot laser mais en anglais c'est Sabre, c'est bien sabre-lumière. Après, il y en a beaucoup qui vont dire que laser et lumière, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que c'est un laser Un laser, pour faire simple, c'est une amplification d'une lumière qui est envoyée plusieurs fois sur un médium, par exemple un cristal, à l'aide de deux miroirs, et qui donne un faisceau concentré. Et ce faisceau concentré, c'est ce qu'on appelle le rayon laser. Et bien qu'il ait la réputation de couper ou de détruire tout et n'importe quoi, un laser ne fait pas ou peu de dégâts, excepté à nos yeux, donc faites gaffe à vos yeux quand même. Et le fonctionnement de la lame du sabre laser de Star Wars ne dépend pas d'une lumière simplement amplifiée, mais de la force, avec un grand F, présente directement dans le cristal au cœur de la lame. Du coup, c'est grâce à la force. Qu'est-ce qui est dans le cristal qu'on arrive à générer une énergie sous forme de lame qui permet de se battre qui permet de couper qui permet de faire des dégâts Puis parce que des rayons laser donc des, des faisceaux lumineux qui s'entrechoquent ben bah, ça s'entrechoque pas en fait hein. c'est pas possible alors il faut savoir une chose c'est qu'à l'origine george lucas lui il pensait appeler ça les osward c'est à dire les épées laser pas les sabres laser pas les sabres lumière mais bien les épées laser il voulait quelque chose justement qui fasse armes puissantes qui soit en connotation avec le chevalier puisque ce sont des chevaliers Jedi et que les chevaliers portent les épées et utilisent des épées pour se défendre pour protéger l'orphelin, la veuve, etc. Donc ça paraissait logique de leur faire utiliser des épées et plus est des épées laser qui font beaucoup plus futuristes et qui ont effectivement cette connotation de puissance qui paraît beaucoup plus sensée, beaucoup plus logique pour le commun des mortels ou les personnes qui ne connaissaient pas du tout Star Wars avant que ça sorte à l'époque. Mais comme il y a différentes personnes autour de la création d'un film, finalement, ils ont décidé, enfin ils ont proposé de changer le nom en Lightsabre, ce qui sonnait pour eux beaucoup mieux que... Laser sword. C'est vrai que laser sword, c'est plus difficile à dire que lightsaber. Laser sword, lightsaber. On casse bien le mot au milieu, c'est plus facile à dire en deux fois. Lightsaber. Laser sword, c'est... Ouais, voilà. On, on chipote un petit peu sur le nom. Mais c'est vrai que par rapport à la signification qui est apparue au fur et à mesure de la création de l'univers de Star Wars, ça avait plus de sens de nommer ça sabre-lumière, lightsaber. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, sabre-laser, c'est très bien, on... effectivement, ça ressemble à un laser. Il n'y a aucune raison de, de, de, de râler par rapport à ça, ce que je conçois tout à fait. C'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers, qui ne s'est pas plongé dans l'univers de Star Wars, c'est tout à fait logique de dire ça. Et pour moi, ça ne me dérange absolument pas. Même moi, en français, je les appelle euh, sabre laser. Et euh, voilà, j'en fais pas tout un fromage. Je veux juste faire une petite analyse et un approfondissement autour de ce terme, tout simplement. Parce que moi, ça me touche un petit peu. Et peut-être aussi parce que je suis dans une phase Star Wars en ce moment. Oui, quoi oui, bon, d'accord, j'ai une casquette retour vers le futur, mais c'est simplement parce que j'ai pas eu le temps de me coiffer, en dessous, j'ai une coupe de cheveux ridicule, donc je voulais simplement cacher ça. J'ai pris le premier truc qui m'est tombé sous la main. Bon, il faut tout simplement se demander Qu'est-ce que c'est un sabre laser Et comment est-ce que ça fabriquait Quand il est présenté dans le premier Star Wars, Obi-Wan Kenobi le présente comme une arme euh, élégante, qui vient d'un monde plus civilisé, et qui est une arme qui, quand un Jedi l'utilise, qui fait appel à la Force, il est capable de renvoyer des lasers, il est capable de bien se battre avec. Et justement, pour le premier entraînement que suit Luke Skywalker, Obi-Wan lui apprend à l'utiliser, à faire appel à la Force, avec le sabre laser, pour réussir à renvoyer des lasers qui lui sont... Euh, qui sont tiré par un petit robot qui vole. Donc Dès le début, il y a un lien qui est fait avec l'utilisation du sabre laser, du sabre lumière et de la force. Il faut être capable de faire appel à la force pour pouvoir utiliser correctement le sabre laser. Et on sait que la force dans l'univers de Star Wars possède deux côtés, le côté lumineux et le côté obscur. Une chose que les gens connaissent moins et qui fait partie de l'univers étendu de Star Wars et que je trouve très intéressant, la fabrication d'un sabre laser fait partie intégrante de la formation d'un Jedi normalement. Et pour la création de ce de sabre laser, les Jedi doivent trouver un crystal kyber, ou un kyber crystal en anglais. Et ce cristal-là n'est trouvé que dans de très rares endroits dans la galaxie. Et ils sont aussi appelés des cristaux vivants, parce que ces cristaux-là sont capables d'entrer en communion avec le Jedi par le biais de la force. Et selon la manière dont le Jedi perçoit la force, le cristal va émettre une couleur plus ou moins différente, c'est-à-dire qu'il peut être vert, il peut être bleu, dans certaines autres histoires on peut le voir jaune. Et c'est au moment où le Jedi trouve le cristal et qu'il entre en communion avec celui-ci que la couleur est déterminée. Et c'est pour ça que la couleur de base d'un sabre laser est choisie par le Jedi qui l'a fabriqué Ah bah oui. Alors les sabres laser rouges, ils sont pas fabriqués par des Jedi. Vous allez me dire, on va y venir, on va y venir. Et ça va entrer justement dans tout ce qui a du sens par rapport aux sabres lumière. À la base, les Kyber Crystals, je sais pas vraiment comment ça se prononce en français parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu Star Wars en français. Ils n'ont pas de couleur et on voit d'ailleurs dans Rogue One l'héroïne Ginerzo qui en a un. Et ces cristaux-là ne peuvent entrer en communion qu'avec le côté lumineux de la Force. Ah oui, ça commence. À... Mais pourquoi les sabres laser rouges alors hein, hein, hein, hein On va y venir, on va y venir. Vous en faites pas. Et cette communion qui est créée entre le cristal et le Jedi leur permet de se battre et de se défendre beaucoup mieux quand ils utilisent cette arme c'est par les vibrations que le cristal émet grâce au lien qu'ils ont avec la force qu'ils sont capables justement de prévoir des tirs de blaster ou de prévoir des attaques au sabre laser ennemi pour pouvoir justement se défendre correctement et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner et que la formation du jedi doit être bien faite pour que le jedi puisse maîtriser son sabre laser avant ça il doit apprendre parce que c'est la Force, il doit apprendre à maîtriser la Force. D'ailleurs, Luke avec Yoda, on le voit quasiment jamais s'entraîner au sabre laser. On ne voit même pas s'entraîner au sabre laser avec Yoda. Yoda lui apprend tout ce qu'il y a à savoir sur la Force. Toute la signification qu'il y a derrière pour justement avoir un lien plus fort avec le côté lumineux de la Force. Mais sa formation ne sera pas assez aboutie justement lorsqu'il combattra pour la première fois Dark Vador dans l'Empire Contre-Attaque. Et c'est pour ça qu'il perd Ouais. Mais alors, comment sont fabriqués les sabres laser rouges Puisqu'ils ne sont censés entrer en communion qu'avec le côté lumineux de la Force. Apparemment, dans l'univers étendu de Star Wars, les Sith doivent récupérer un cristal d'un Jedi, donc vaincre un Jedi et récupérer son sabre laser, pour voler son cristal, et corrompre ce cristal. Donc ils doivent aller dans un endroit où le côté obscur de la Force est très puissant. Et dans ce lieu-là, ils doivent déverser toute leur haine, toutes les émotions négatives qu'ils ont dans le cristal, pour le faire saigner. Étant donné que le cristal est censé avoir une sorte de vie en lui, justement pour entrer en communion avec les Jedi, on dit alors qu'il est capable de saigner. Et lorsque le site déverse toute sa haine dans le cristal, le cristal saigne et devient rouge. Tout simplement. Et ce cristal-là qui est corrompu lui permet d'utiliser toute sa haine, tout le côté obscur de la force, justement, de la même manière que ferait un Jedi avec un cristal qui est, qui est pur. Et là, on commence à comprendre pourquoi ça devrait s'appeler effectivement un sabre-lumière. Un autre exemple qui nous permet de comprendre justement toute la signification de la couleur du sabre-lumière, du coup... C'est euh, Mace Windu, dans les épisodes 1 à 3, qui est un sabre laser de couleur violette. Bon, à la base, c'était simplement Samuel L. Jackson qui a demandé à George Lucas d'avoir un sabre laser d'une autre couleur pour qu'on puisse bien le reconnaître, et puisque c'est sa couleur préférée. Mais après, dans l'histoire qu'on a fait du personnage, ça a permis justement de justifier le fait que c'est euh, sans doute le Jedi le plus puissant en termes de, de combativité avec le sabre laser, qui dans son style puise certaines techniques du côté obscur pour pouvoir se battre plus efficacement. Et c'est pour ça que son sabre laser tend vers le rouge. Donc il est entre le bleu et le rouge. Merci grâce à toi on apprend comment faire des mélanges avec les couleurs primaires, bravo <rire> !» Mais moi ça me plaît toute cette signification qu'on peut trouver en, en creusant justement dans l'univers étendu, qui nous apporte beaucoup plus d'éléments et qui pour moi donne plus de sens au mot « lightsaber », ou sabre-lumière. Alors que sabre-laser, qui effectivement a plus de sens pour quelqu'un qui, qui s'en fout un petit peu de l'univers de Star Wars. alors la grosse arme pour couper tout ce qu'on veut. C'est une arme qui est beaucoup plus compliquée à utiliser que simplement, voilà, on la trouve, n'importe qui peut faire ce qu'il veut avec. Pour ça que dans les nouveaux Star Wars, moi, ça me dérange un petit peu quand Finn, ou même Rey, Finn n'a aucune formation en tant que Jedi, et Rey, euh, finalement, n'a aucune formation en tant que Jedi non plus. Voilà, un lien avec la force qui est assez hallucinant. Même Anakin, à la base, il n'avait pas la capacité de déplacer des trucs sans avoir eu sa formation. Je trouve c'est un petit peu dommage l'image très simpliste qu'ils ont donnée des Jedi dans les nouveaux Star Wars. On a l'impression que n'importe qui peut d'un coup devenir un, un Jedi super puissant, super fort, ou que même quelqu'un qui n'a pas, voilà, qui n'est pas sensible à la force, capable de prendre le sabre laser et de se battre avec. Alors que Kylo Ren, qui est un apprenticide qui a suivi une formation Jedi, et qui est censé savoir super bien se battre avec son sabre laser, il n'arrive pas à défier Rey, hein, il perd son combat contre elle, quand même légèrement hallucinant par rapport à toute la signification qu'il y a derrière. Et donc, c'est pas seulement une pauvre arme surpuissante que n'importe qui peut utiliser. C'est pour ça que, sans arrêt, dans les films, euh, avant les nouveaux qui sont sortis, Obi-Wan n'arrête pas de dire attention, ne perds pas ton sabre laser. Le sabre laser, il faut pas le perdre, c'est quelque chose de très important. Il y a une communion qui est faite avec le cristal qui est dedans. C'est comme un compagnon qui est là pour permettre au chevalier Jedi d'accomplir sa tâche. C'est pour ça que le terme sabre lumière est beaucoup plus important que sabre laser. Et c'est pour ça aussi que moi, ça m'a un petit peu choqué quand Luke Skywalker prend le sabre laser que Rey lui tend et qu'il le balance comme ça. C'était de la merde. Pour moi, ça n'a ça pas de sens. Même s'il était en exil, même s'il a subi une dépression très forte, etc., ça doit lui rester. Ça. Cette communion qu'il y a avec le sabre laser, l'importance du compagnon que c'est le sabre laser, ça devrait lui rester. Il ne devrait pas le balancer comme ça, comme si c'était de la merde. Mais, effectivement, il y a un autre moment où Luke Skywalker jette son sabre laser. Quand il est sur le point de vaincre et d'abattre Dark Vador, et Dark Sidious, donc l'empereur Palpatine, lui lui demande d'abattre Dark Vador et de prendre la place de son père. Mais c'est parce que cette scène a un sens beaucoup plus important. C'est là où il comprend. Mais que justement, à l'aide de son compagnon, à l'aide de son sabre laser, il est sur le point de commettre un acte qui fait place dans le côté obscur de la force. Non, je ne ferai pas ça, je ne peux pas faire ça avec mon sabre laser, du coup, il le repousse. Et cette scène-là est dramatique par rapport... À la signification qu'a le sabre laser, justement c'est extrêmement poignant. Il le jette de côté comme ça, il n'a pas ce geste presque <coughs> insolent qu'on retrouve dans Le Dernier Jedi où il balance son sabre vraiment derrière comme si c'était de la merde. Hop Et ça, ça m'a un petit peu choqué, c'est vrai. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans la VO, il y a deux moments où dans les films Lightsaber n'est pas appelé Lightsaber, mais appelé Laser Sword. Donc le même nom qu'avait donné George Lucas dans les premières versions des scripts de Star Wars, avant qu'on sorte l'édition définitive des scripts. C'est à un moment donné dans La Menace Fantôme, quand Anakin est petit qu'il voit les Jedi et il voit justement les sabres laser, les sabres lumière et il dit ah c'est euh, des épées laser, c'est l'arme des Jedi. Mais c'est justement c'est l'innocence du petit garçon, c'est peut-être un clin d'œil aussi de George Lucas à ce moment-là par rapport au terme qu'il avait mis au départ dans le la, dans la, dans la tout début de Star Wars. Donc là il reprend justement le tout début avec Anakin et il sait pas vraiment ce que c'est et la signification que ça, a, le sabre lumière et du coup il appelle ça une épée laser tout simplement parce que pour n'importe quelle personne qui voit ça dans les Star Wars sans connaître Star Wars, on appellerait ça une épée laser. C'est beaucoup plus logique. Mais il y a une deuxième fois où le terme laser sword, donc épée laser, est donné, c'est justement dans Le Dernier Jedi, où Luke Skywalker, donc en VO, quand il parle à Rey et qu'il parle de, de, justement de la d'une probable bataille qu'il pourrait y avoir avec les forces du mal, avec Kylo, Kylo Ren, etc., il dit « Mais qu'est-ce que tu penses que je vais faire Que, que je vais pouvoir défier toute l'armée euh, du côté obscur avec euh, mon épée laser ?» Il dit laser Sword à ce moment là Alors qu'avant ça il a toujours dit Lightsaber Et là ça pourrait justifier dans le ton qu'ils ont voulu donner Justement un peu dépressif euh, Un peu je m'en fous des Jedi Un peu je m'en fous de la force Un peu je m'en fous des sabres laser etc Mais euh, encore une fois je trouve ça je trouve ça un peu dommage Ou alors c'était juste pour faire la petite blague euh, Je peux pas défier toute une armée simplement avec mon sabre lumière Voilà je voulais simplement vous partager mon ressenti par rapport à ça Je suis désolé de vous avoir embêté euh, par rapport à tout ça Mais ça fait partie quand même de l'utilisation des mots et, et de la signification des mots qu'on peut utiliser Les traductions Ce qu'il est amusant de voir aussi c'est qu'en français la traduction qu'on a donné, c'est sabre laser. En allemand, ils ont gardé euh, sabre lumière. En espagnol, ils ont gardé sabre lumière. Mais en italien, ils ont appelé ça aussi sabre laser. Donc voilà, on n'est on est pas les seuls. Et puis ça a été fait de différentes manières. Mais, mais bref, ça ne gâche en rien le plaisir qu'on a avec l'univers de Star Wars. Et je pense pas que ça que, que ce soit si grave que ça. C'est simplement... Voilà, une petite analyse euh, que moi j'avais envie de faire euh, en toute humilité pour vous donner mon avis. J'aimerais bien savoir ce que vous vous en pensez, si vous vous en foutez complètement ou pas. Si vous préférez sabre laser ou sabre lumière, ou si vous préférez épée laser ou épée du futur trop stylée qui fait des lasers et qui peut découper des trucs en des morceaux comme vous voulez, moi je le sais pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et avant de partir, je vous laisse avec un petit court-métrage que vous, je vous invite à regarder. Je vous encourage à le regarder si vous êtes fan de l'univers de Star Wars et que vous aimez euh, Dark Vador et que vous avez envie d'en savoir plus sur lui. Il y a un fan-film qui est sorti en décembre qui est incroyablement bien fait. Le réalisateur et son équipe ont fait ça sans aucun financement participatif. Lucasfilm leur a interdit de faire du financement participatif. Ils n'ont pas le droit de récupérer de l'argent dessus, donc il n'y a pas de publicité non plus sur les vidéos. Ils ont fait ça avec leurs propres moyens, et la réalisation, l'histoire, les dialogues, les effets spéciaux, tout est vraiment, vraiment, vraiment excellent pour un fan film. C'est incroyable. Moi, ça m'a fait plus plaisir de voir ça que les nouveaux Star Wars. Je vous mets le lien dans la description. Le film donne des éléments sur ce qui s'est passé après euh, que Anakin soit devenu Dark Vador, que Anakin meurt et devient Dark Vador, et sur justement tout le tiraillement qu'il peut y avoir en lui sur les restes d'Anakin qu'il y a dans son cœur et dans son esprit, et l'appel du côté obscur de la Force, justement. Et c'est super intéressant. Et je pense que c'est un aspect du personnage que beaucoup de fans de Star Wars ont voulu découvrir. Allez-y vraiment, jetez un coup d'œil, et n'hésitez pas à partager son film pour pouvoir soutenir son projet. Et parce qu'il aimerait faire l'épisode 2 la suite, et moi aussi j'aimerais qu'il fasse la suite. Donc il faut vraiment que ça se fasse. Merci beaucoup encore une fois, on se dit à très bientôt, et pour être très original, que la force soit avec vous.